En équipe de France de difficulté c'est un peu particulier. On a terminé la saison en novembre 2015. Donc on a fait un mois de break au mois de décembre. Et là, depuis début janvier, on se prépare à fond, surtout pour les championnats du monde. Évidemment, on a tous envie de briller pour Bercy, donc euh, c'est donc super important pour nous. Euh, mais on le prend on le prend sereinement parce que euh, ça fait longtemps qu'on qu en fait, les championnats du monde, qu'on se prépare pour ça. L'équipe est à maturité, c'est-à-dire que ce pas des petits jeunes qui vont être... Euh, qui vont être noyés dans, dans les éléments de la compète et, et se perdre. Au niveau tension, ils vont arriver à gérer ça. Donc, euh, donc tous les curseurs sont positifs pour qu'on réalise une belle compète. Mais c'est sûr qu'on y pense et on y pense depuis longtemps. Donc on a envie et, évidemment de briller là-bas. Forcément, le, les champions du monde, c'est un gros objectif à Bercy. Le, quand, dans, dans, dans une saison d'escale, le champions du monde, c'est la plus grosse compète qu'on puisse imaginer. Donc forcément, c'est un objectif prioritaire de la saison. En plus c'est en France et en plus c'est à Bercy, donc forcément ça prend encore plus d'ampleur et c'est un gros objectif de la saison. C'est l'événement euh, qu'ils attendent souvent depuis plusieurs années. Euh, pour les plus jeunes, c'est déjà rien que d'y participer pour eux c'est déjà superbe. Et puis, euh, et puis pour les leaders, ben, ben, une victoire ou un podium à Bercy, euh, c'est forcément euh, grisant. Voilà. Et en termes de spectacle, tout le monde sait que ça va être, ça va être grandiose. C'est sûr que c'est un gros événement et qu'il y a beaucoup d'ambiance. Euh, le, le fait que ce soit en intérieur comme ça et que ça accueille beaucoup de monde, c'est sûr que ça envoie le pâté au niveau ambiance et ça fait rêver quoi, de, de faire quelque chose de bien là-bas. Mes objectifs cette année, bah, bien sûr, euh, j'ai en ligne de mire bercy Ce sera mon gros objectif cette année, de réussir à, à aller chercher euh, un podium. J'aimerais bien, mais bon, après, il faut voir... Euh, ce qui m'attend cette année parce que les autres ont travaillé, il y a plein de jeunes qui arrivent et du coup, bah, il faut bosser puis, puis on verra bien. Euh, L'événement en 2012 avait été incroyable, euh, là cette année on sent que ça va être encore mieux et puis avec tout le public français derrière nous, j'espère vraiment donner le meilleur de moi-même sur cet événement, en tout cas ce sera une vraie fierté de représenter la France. Bon voilà, hein, je crois que la France, euh, la, la salle, tout va faire que ce sera un gros événement. Et, euh, et en tout cas, il y aura beaucoup de soutien, je pense, et ça nous booste à aller le plus haut possible. C'est une compète où, évidemment, devant le public français, et surtout à Bercy, on a envie de, de briller, de gagner. Après, émotionnellement, j'ai envie de te dire qu'on le gère, et surtout moi, je l'aborde comme une autre compète, parce qu'il ne faut pas que je me laisse envahir par les émotions. C'est une, une salle de fou, quoi, avec une ambiance euh, de, bah, digne des plus grandes compétitions, des plus grands sports. quoi. Donc euh, c'est vrai que j'aimerais bien revivre ça une nouvelle fois et puis être en finale avec l'engouement du public en plus en France. Donc euh, ouais, c'est sûr que c'est un événement spécial. Ça donne qu'une envie c'est d'être en finale et de, de tout lâcher. Donc euh, voilà, j'ai hâte. J'espère euh, voilà, y être aussi, parce que <rire> des étapes avant, mais euh, c'est bien parti. Et là, on est dans une salle, on est confiné. Il y a 15 000 personnes, on est tout seul au pied du mur. Et donc, euh, le moindre euh, encouragement résonne deux fois plus fort qu'à l'extérieur. Donc c'est pour ça que, que c'est si particulier et que tout grimpeur rêve de vivre cette expérience. C'est vrai que Bercy, c'est quand même euh, la reine sportive euh, française, je pense. C'est quand même un lieu assez mythique. C'est là où il y a les, les plus gros événements en France, là où il y a les plus gros concerts aussi. L'objectif, c'est toujours de, de bien grimper, de m'éclater, d'échanger avec le public, de vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel. Du coup, je vous invite tous à venir au Chemin du Monde à Bercy en septembre pour nous encourager.